jouent dans neus et bé et de à ma maglé vers arbrini, à belle Le béragué chomme en ma main, au quand reprend. Au lardon, mérite mon cul, ma faute, on me en tombe, mon bébé dit, et cuit de nain et zidi. Ikejagar, plar et qui trawal, kader, tanné, zone, et qui de derro. Mon une et Je me de roi, hélas, qui de l'as, puisqu'il nos yeux, Des Dauphins de debout de je me mets rue qui piqué même dit le skit, seul de la me et à seul de les et dort pas de dort d'ort, mes mais même roi et au mon la prison de born pas en long bébé qui les de la cam go cam à tout tout Mais me sera voqué, quoi, quoi, mon A seul tôt, les gars, et Darwin, nante, fou n'en est Et Darwin, nante, gars, vous êtes et Darwin, nante, gars, deux de vos cuisères, vous le et je me mets qu'une rue à glavin, à Géva, une MFAR, et Darwin, Même maman, même mes elle a quitté la maison, elle a quitté la maison, a quitté la maison, elle a quitté la maison, elle a quitté la maison, elle a coup la